Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme les manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis Quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Il s'achève à faute des fils. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. he called to the lord Entonnez pour le Seigneur, action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cité. de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frère, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite c'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part, moi aussi. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, Tout le monde te cherche. Jésus leur dit, Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons retrouvé Jésus dans la synagogue de Cafarnaum, qui annonçait la bonne nouvelle de Dieu. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Tous étaient étonnés car Jésus enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Cette autorité lui venait du fait qu'il y a eu une cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Non seulement il a enseigné, il a aussi libéré un homme qui était sous l'emprise d'un esprit impur. Aujourd'hui, nous ne le retrouvons plus dans la synagogue. Il quitte ce lieu public où il a rencontré plein de monde pour aller dans un lieu privé chez l'un de ses disciples qu'il a choisi un peu plus tôt. Il aurait pu rester dans ce lieu où il est particulièrement admiré, mais il sort. Il sort pour rendre visite, mais ce sera pour lui une occasion de manifester l'œuvre de Dieu. Ce geste de Jésus nous rappelle que l'Église que nous formons doit être toujours en mouvement, toujours en marche. Ce n'est pas en restant dans notre sécurité dans notre canapé que nous pouvons témoigner de l'amour de Dieu, mais c'est en sortant. Jésus nous invite à sortir, non pour faire notre petit curieux, mais pour être au contact de la réalité que vit tel ou tel frère ou telle sœur, afin de voir, dans la mesure du possible, qu'est-ce que moi, je peux faire. En entrant dans cette maison, Jésus voit la belle-mère de Simon qui était malade. Elle avait de la fièvre. La maladie est toujours une épreuve difficile. Elle nous met face à notre faiblesse, face à notre impuissance. Ce n'est jamais agréable d'être malade. D'ailleurs, aujourd'hui, nous faisons cette douloureuse expérience collective. Nous sommes tous vulnérables devant ce virus. Ce virus... Nous n'arrivons pas à le voir, mais il met tout le monde à genoux. La maladie contredit le désir de la stabilité et de la solidité qui habite tout homme. Quand on est frappé par la maladie et qu'on souffre, on peut parfois se demander « Pourquoi moi ?» Il n'y a rien à justifier la souffrance. Job est lui-même l'exemple d'un homme juste, qui est frappé par la maladie. Il n'en pouvait plus. Au cœur de sa souffrance, il dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever ?» Pour dire une telle parole, il faut être vraiment dans la souffrance. Mais le Seigneur n'abandonne jamais son ami. Il n'abandonne personne. Job a beaucoup souffert. La belle-mère de Simon souffrait avec de la fièvre. La fièvre était considérée comme une punition ou une malédiction de Dieu. Et par le fait que Jésus guérissait la belle-mère de Simon, qui avait de la fièvre, il vient nous dire que Dieu n'est pas celui qui punit, mais celui qui libère, celui qui pardonne. En plus, il guérit sans condition. Jésus a posé un très beau geste. Il l'a saisi par la main et l'a fit lever. C'est intéressant de voir le même verbe en grec qui est utilisé pour la résurrection de Jésus. En marque, c'est ce même verbe qui va être utilisé pour dire que Jésus fit lever la belle-mère de Simon. « Egeiro » c'est ce verbe qui parle de la résurrection. La guérison de cette femme fiévreuse est comme une résurrection, un retour à la vie. Jésus, c'est celui qui donne la vie parce qu'il est la vie. C'est une annonce que le règne de Dieu est au milieu de nous. Le fait de recevoir la vie de Jésus nous invite à avoir les mêmes dispositions que lui, c'est-à-dire à être dans un état de service. D'ailleurs, dans un autre évangile, Jésus affirme « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » À peine rétabli, la belle-mère de Pierre s'est mise à servir les convives. C'est un vrai service, le diaconos. et le Christ, en guérissant le corps, libère aussi le cœur de l'égoïsme. C'est ainsi que la belle-mère de Simon se met à servir. On a l'impression que Jésus n'a pas trop de temps pour lui-même, car ce soir-là, il a guéri tous ceux qui lui étaient amenés, ceux qui ont été atteints d'un mal ou possédés par un démon, nous dit l'Évangile. Le lendemain, tôt, il est parti dans un endroit désert pour prier. Il ne peut pas y avoir d'activité d'église sans la prière, pas de relation possible avec Dieu, sans un temps consacré à la prière. Si la prière n'est pas au cœur de notre activité ecclésiale, nous devenons, comme dit le pape François, une ONG, mais pas l'Église du Christ. Pour évaluer nos actions chrétiennes, il suffit de regarder Jésus pour savoir s'il aurait fait telle ou telle chose. Si oui, nous pouvons continuer car nous sommes sur le bon chemin. Sinon, nous sommes invités à repartir sur de nouvelles bases. Jésus prie, mais c'est toujours dans l'objectif d'annoncer la bonne nouvelle. « C'est pour cela que je suis sorti, dit-il aux disciples. » Si nous suivons Jésus, nous sommes invités à mettre nos pas dans ses pas. C'est bien ce qu'a compris l'apôtre Paul en affirmant dans la deuxième lecture « Annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Pour le chrétien, annoncer l'Évangile n'est pas une activité qu'on pourrait éventuellement faire parmi d'autres, mais cela fait partie de notre essence même. C'est une mission qui nous est confiée depuis le jour de notre baptême, car nous avons été configurés au Christ qui est prêtre prophètes et rois. Frères et sœurs, chers amis, prier, réconforter, annoncer l'Évangile ne peuvent pas être dissociés de notre être de chrétien. Nous pouvons demander à Jésus de nous faire goûter la joie de sa bonne nouvelle pour qu'au milieu des jours difficiles, nous gardions la foi et l'espérance. Nous en avons tellement besoin. Demandons-lui de nous aider à répondre à notre appel reçu depuis le jour de notre baptême qui fait de nous avec lui des messagers et des serviteurs de sa bonne nouvelle qui guérit, qui sauve et qui console.